Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude, puisqu'en général c'est plutôt axé sur la guitare et l'improvisation, et ben là non, je vais parler de mon apprentissage du portugais, comment j'ai fait pour apprendre le portugais en un an seulement. Pour avoir un niveau assez correct on va dire, dans cette langue que j'ai appris en un an. Je vais partager avec vous toutes les astuces, les choses que j'ai fait parfois en y réfléchissant et parfois un peu plus instinctivement et qui ont fait que j'ai progressé très vite, je pense, dans l'apprentissage de cette langue. En tout cas avec le recul, je pense que ma progression était très rapide. Et, et je vais partager toutes ces infos avec vous, bah, peut-être pour vous faciliter l'apprentissage des langues, mais aussi, comme moi mon métier c'est la pédagogie, bah, peut-être aussi euh, l'apprentissage de, de la musique ou de n'importe quel instrument de. De musique. Alors la première chose qui a fait que j'ai appris vite, selon moi, c'était que j'étais passionné, j'étais très intéressé par cette langue et la raison elle était double, on va dire, hein. la, la première c'est que j'adorais vraiment la musique euh, brésilienne, donc la samba en particulier en fait, euh, pour l'aspect et donc ce qui m'intéressait vraiment là dedans c'est à la fois l'aspect rythmique de cette musique là qui m'intriguait pas mal et qui me plaisait vraiment beaucoup et l'autre chose c'était la musicalité de la langue, c'est une langue que je trouve extrêmement musicale avec des nuances avec des variations des contrastes que je trouve très très élégantes, très belles. et donc c'était ça ma motivation principale et c'était quelque chose que je ressentais très fortement, j'avais énormément envie d'apprendre cette langue donc ça c'est la première raison qui a fait que j'ai appris cette langue rapidement je pense la deuxième raison c'est que j'étais quasiment en immersion totale en permanence alors pourtant j'étais en France, <rire> j'étais en France mais je passais mon temps à écouter de la musique, à écouter de la samba en fait je passais mon temps à écouter cette musique là et donc les paroles de ces musiques là et je faisais pas ça en l'écoutant un peu comme ça, euh, d'une oreille un peu distraite non, pas du tout, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher les paroles sur internet je, donc je les, je les chantais en même temps que la chanson, donc je travaillais la prononciation je les avais traduites, les paroles, et j'avais regardé le sens de ces paroles, la traduction en français ce que ça veut dire c'est qu'à chaque fois que j'écoutais une musique je chantais en même temps les paroles de cette musique donc je travaillais mon oreille, ma prononciation, et en plus de ça je pensais au sens de ces paroles donc je pensais au sens des phrases et des mots du coup que je disais et donc je faisais ça ben, dès que j'avais du temps libre quasiment, quoi. dès que j'étais dans les transports, dès que j'avais du temps libre je faisais ça ça c'est quelque chose qui je pense est d'une efficacité redoutable pour apprendre une langue c'est même, j'ai envie de dire, c'est presque encore mieux qu'une immersion totale où on est entouré de personnes qui parlent cette langue mais on n'a pas forcément le temps de bien l'analyser, bien comprendre les mots et on est un peu poussé à produire, euh, à produire des mots sans trop savoir... là c'est plus que ça, c'est que je prenais le temps de comprendre les mots, de les traduire et je répétais ces chansons en permanence donc ça je pense que ça, ça a énormément contribué à mon apprentissage rapide de cette langue. Alors évidemment c'est pas comparable à une vraie immersion, comme si j'étais allé au Brésil et que j'étais resté quelques années, euh, mais je pense que c'est... Ben, je pense que déjà aujourd'hui on n'a pas forcément toujours les moyens, et la, la possibilité de se déplacer, d'aller vivre pendant quelques années dans un autre pays quand on a envie d'apprendre la langue de ce pays, voilà. Euh, donc moi j'avais pas cette possibilité hein, d'aller vivre au Brésil pendant des années. Euh, et ensuite, en plus de ça, en plus de exercice, cet exercice que je faisais, ce qui se passait, c'est que je répétais, même sans écouter la musique, je répétais les phrases et les mots tout seul, un peu comme si je parlais tout seul. Alors, je ne passais pas mon temps à faire ça, mais ça m'arrivait assez souvent d'écouter des chansons, de mettre sur pause, et là, je répétais 5, des fois 10 fois la phrase pour essayer d'avoir une bonne prononciation. Alors, ça peut vous faire marrer, moi, des fois ça me faisait marrer quand j'en parlais. Euh, parce que on... c'est a priori les personnes qui sont, comment dire, un petit peu... quand on dit qu'on parle tout seul, c'est en général quelque chose qui fait pas mal rire, sauf que c'est un peu l'approche qu'on a, enfin c'est l'approche du musicien on va dire, si je suis chanteur et que je veux travailler ma prononciation de certains mots pour avoir une bonne prononciation dans une langue qui est pas forcément la mienne, et eh bien c'est ce que je vais faire, je vais répéter des mots encore et encore pour avoir une bonne, une bonne prononciation, donc moi c'est ce que je faisais, tout seul des fois je me faisais des phrases et je travaillais la prononciation c'est aussi quelque chose que je fais presque quotidiennement avec la musique, avec la guitare et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour mon apprentissage de la guitare j'ai passé beaucoup de temps à jouer, c'est comme ça que je dis, à jouer de la guitare dans ma tête c'est-à-dire que je, dans ma tête je faisais parce que j'avais pas de guitare à disposition j'avais peut-être une heure de bus, une heure de transport devant moi il fallait que je m'occupe et je, voilà je bossais de la guitare dans ma tête c'est un peu le même procédé ici en plus de ça j'avais donc j'habitais à grenoble à l'époque et j'avais fait connaissance avec des personnes des brésiliennes qui étaient de passage pendant quelques mois dans cette ville et donc j'avais sympathisé et ce qui était super c'est que j'échangeais beaucoup avec elles sur euh, la langue évidemment sur la culture j'apprenais énormément sur ben, le brésil en fait la culture du brésil euh, les prononciations de certains mots des fois je leur posais des questions sur pourquoi dans cette... ça veut dire quoi en fait les paroles de cette... dans cette chanson parce qu'il y a des chansons, si vous écoutez Paolino da Viola ou Chico Buarque des, ou Vinus, Vinicius de euh, des ils ont des paroles qui sont très poétiques et qui des fois sont très compliquées à comprendre même pour des Brésiliens, donc euh, je leur posais des questions et je comprenais ça m'aidait vraiment à comprendre euh, la culture et puis la langue en fait de, de ce pays et malgré ça, je ne parlais pas, voire très peu, avec elle en fait, parce que j'étais encore assez timide à l'époque, Enfin, j'étais pas très en confiance par rapport à mon niveau, donc je répétais les chansons, que j'ai je, je, appris plein de chansons hein, grâce à ça, mais j'osais pas trop parler encore. Euh, et puis aussi, quelque chose qui est vraiment bien avec, euh, avec ces filles que j'ai rencontrées, c'est qu'elles me faisaient découvrir de nouveaux artistes que moi je connaissais pas, des artistes brésiliens que, ben, que les brésiliens connaissent, et donc ça, ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup servi aussi et ensuite pour conclure cette euh, année d'apprentissage et eh ben je suis allé au brésil j'y suis allé pendant deux mois je suis resté pendant deux mois et donc là ben, j'ai parlé non-stop le plus que je pouvais avec toutes les personnes que je rencontrais et ça a été vraiment euh, moi je voyais à la fois j'y suis allé à la fois pour la musique pour voir comment ils jouent de la samba là bas principalement et aussi pour parfaire mon portugais et tout ce que j'avais appris on pourrait dire un petit peu théoriquement ou par euh, imitation et eh ben là c'était le moment de parler euh, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais appris vite, parce que quand je disais que ça faisait un an que j'avais appris la langue, euh, tout le monde était surpris, il disait « mais tu parles super bien, euh, je pas un niveau incroyable hein, », mais je, je, je me débrouillais en fait. Et donc, euh, et donc voilà, donc c'était un peu la fin de cette année assez intense d'apprentissage du portugais. Pas du tout, je ne me suis pas dit ça au début de l'année, je me suis dit « il faut que j'apprenne le portugais à fond », non. C'est venu un petit peu tout seul, je me suis dit « cette langue elle est vraiment très belle, j'ai envie de savoir la parler ». Et ça s'est fait un petit peu tout seul parce que j'avais une très grosse motivation si on résume les différentes choses qui ont vraiment contribué à mon apprentissage rapide la première c'est la motivation j'avais une très forte motivation on peut parler de passion même en fait hein, pour cette langue et pour la musique euh, de, du brésil c'est la première chose deuxième chose c'est l'immersion qui était quasiment complète parce que j'étais pas au brésil mais bon j'ai passé un an à écouter euh, non-stop de la samba et du portugais euh, Ensuite, il y a le fait de répéter énormément des choses que je comprenais. J'ai répété les paroles des chansons en travaillant la prononciation et en pensant au sens que ça avait. Et du coup, après, eh ben, quand il s'agissait de parler du... en portugais, j'avais une idée en tête et je savais à peu près comment le dire. J'associais l'idée et le sens de quelque chose aux mots qu'il faut utiliser pour transmettre cette idée. Et la dernière chose qui a son importance, c'est que, au final j'ai eu un contact avec, on va dire, la source de cette motivation, c'est-à-dire que je suis allé au Brésil, j'ai vu des Brésiliens jouer de la samba, j'ai parlé euh, portugais pendant deux mois, et ça c'est quelque chose aussi qui est important, puisqu'en fait c'est une... important d'avoir une vision globale, et je ne parle pas de l'aspect culturel, mais c'est aussi très très important, hein, cet aspect-là, euh... Moi, j'ai appris le portugais parce que je trouve ça beau, mais en fait il y a l'aspect global, il y a toute la culture du Brésil, tout ça qui tourne autour, qui, qui est cohérent en fait avec euh, avec la langue, avec la musique qu'il joue, c'est pas pour rien qu'il joue cette musique comme ça et qu'il parle comme ça. <rire> J'espère que tous ces conseils, que ce partage d'expérience de, vous servira bien pour apprendre une langue peut-être, une langue le plus rapidement possible, mais aussi peut-être pour l'apprentissage de la musique, ça, dans pas mal de domaines ça marche un petit peu pareil hein, cette histoire de motivation, immersion, répétition, euh, connexion avec la culture on va dire ou avec la source de notre motivation toutes ces choses c'est des choses qui sont fondamentales et qui font qu'on progresse euh, rapidement lorsqu'on apprend une nouvelle langue ou, ou un nouvel instrument si vous voulez m'entendre chanter portugais et jouer de la samba et de la bossa en même temps c'est tout à fait possible parce qu'il y a quelques vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je joue des bossa et des samba je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Sachez aussi que vous pouvez euh, supporter mon... Comment ça supporter Encourager mon travail. <rire> euh, sur les plateformes Tipeee et Patreon. Euh, voilà, si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez aussi le partager avec toutes les personnes qui potentie potentiellement sont intéressées par ce genre d'informations. A très vite